Et maintenant, un des lieux les plus étranges de Lausanne. devinez où suis-je? Ah, ah, ah, sûrement un phare. Oui, oui, ça doit être un phare qui traverse le plafond. Eh bien non, pas du tout. C'est une passerelle en métal qui mène à une espèce de tourelle en haut du palais de Rumine. Je suis dans le palais de Rumine. Ce palais, c'est vraiment un lieu hors-monde, on est hors, hors du quotidien. Et si on descend, et si on regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit Une sculpture de Sphinx. Elle est posée à 20 mètres au-dessus de la place de la Riponne. Et quand j'étais petit, j'observais les gens de là-haut. Et une fois, je suis arrivé dans cette, ce même endroit, il y avait deux policiers qui surveillaient au bas, je crois qu'ils étaient à la poursuite de dealers et il y avait deux policiers placés ici puis donner des informations à leurs collègues par Tokyo qui c'était vraiment la course-poursuite. Et on va attention, le musée nous offre aussi des perspectives. Non vraiment, en Lausanne, il y a des lieux étonnants.